Hello les amis, j'espère que vous allez bien, ici Olga Bani, votre consultante business. Alors, aujourd'hui, je vais faire cette courte vidéo pour présenter le plan stratégique pour le pack liéblimal de 400$, dollars, comme beaucoup l'ont demandé. Sachez que les, les, les récaps commencent intéressants à partir du pack de 400$. dollars. Mais alors, avant de nous lancer dans le vif du sujet... Si vous êtes nouveau sur ma chaîne YouTube, je vais vous inviter à vous abonner. N'oubliez pas de cliquer sur la petite clochette de notification pour ne pas manquer mes futures vidéos. Mais aussi, avant de continuer, euh, pour tous ceux qui ont les problèmes de change de leur monnaie, voilà euh, ma plateforme. Euh, vous permet de faire des échanges de monnaie euh, électronique euh, bitcoin limo et tout ce que vous connaissez en toute fiabilité voilà voilà les. on va entrer dans le vif de notre sujet allons dans notre tableau mathématique des récap alors le pack de 400 dollars à quoi il ressemble voilà le pack de 400 dollars euh, c'est le pack libreville Ouais. Il donne comme euh, euh, retour sur investissement euh, hebdomadaire 13 dollars et par mois 55 dollars. Alors, si on récapitalisait ce pack, qu'est-ce qu'on aura <coughs> Voilà. Donc, j'ai commencé sachant que euh, si vous avez un pack qui a commencé aujourd'hui le 30, voici comment vous allez souvent faire vos récaps. Euh, <coughs> Excusez-moi. Je vais mettre plutôt la date, nous sommes le 30, euh, donc je vais mettre une date où j'ai une fiole qui a pris un pack de 400$ dollars et qui avait besoin des récaps. Donc je vais mettre la date, euh, hum, c'est quand vendredi, jeudi, mercredi, voilà. Bon, je pense que c'est mercredi, le 27, voilà. Donc je pense que je vais mettre le 27 mai. Voilà, on va commencer notre récap. Excusez. Donc je vais faire une simulation de récap avec la date du 27 mai. Voilà. Donc si vous avez un pack de 400 dollars et que vous voulez faire euh, la récapitalisation de vos gains, je puis vous dire aujourd'hui qu'avec vos 400 dollars, après seulement 3 ans. c'est eh bien, après seulement 3 ans, à partir de la troisième année, après 3 ans, vous commencez à faire des retraits de 5 dollars. Vous commencez à faire des retraits de 5 dollars par mois. 5 dollars, c'est l'équivalent environ de, de, de 3 millions par mois. Et, et Imaginez 3 millions par mois. Chaque mois, pendant 8 mois ou 10 mois, vous vous retrouvez avec... Euh, voilà, ici. Donc, vous avez les dates probables. Hein? Donc, si vous avez commencé le 27, euh, ou alors vous commencez en cette période-ci, vous voyez qu'à partir du... Les retraits commenceront le 27 février 2025. Donc, vous avez trois ans de récap. Et à partir de la 4 année, donc après trois ans, vous faites des retraits de 5000 dollars chaque mois. Voilà. Chaque mois, et vous allez faire cela pendant 8 mois. Donc, vous avez fait 8 retraits en une année qui vous donneront environ, euh, pas environ, qui vous donneront exactement 40 dollars limo cette année-là. Donc, soit l'équivalent de 24 millions de francs CFA. Euh, je vais mettre le C, voilà. Voilà. Donc, comme vous pouvez le constater, donc, quand vous êtes dans le pack de 400$, dollars, votre, votre première récapitalisation survient au niveau de la 14 non, 15e semaine. Voilà. Votre première récap, vous voyez ici qu'à la 15e semaine, à la 15 semaine, vous pouvez, on a déjà un cumul de gains de 200$. dollars. Avec notre cumul de gains de 200 dollars, on a la possibilité, n'est-ce pas, déjà de lancer notre première récap à 200 dollars. Et ce qui est fait ici. Voilà. Donc, le 9, voilà, si quelqu'un a, a déjà ce montant-là, et a essayé de, de noter les dates. Voilà. Donc, ici, le, la première euh, récapitalisation se fait dès la 15e semaine. Ensuite, on redescend ici. Vous voyez qu'au niveau de la 25e semaine, à la 25e semaine, vous faites votre deuxième récap à 200 dollars toujours. Parce qu'ici, on voit notre cumul des gains. Donc, en fonction du cumul, lorsque le cumul vous permet d'acheter le pack, vous achetez pour gagner en temps. Donc ici, le prochain cumul, il est à la 25e semaine. Et ainsi de suite, on passe. On passe, on passe, on passe, passe au prochain récap. Donc, on va faire ainsi un total de, vous voyez là, on est à plus de combien, 40, combien de récap là. Voilà, on zappe, on zappe, on zappe. Donc, l'essentiel, le, c'est que vous compreniez un peu la logique. Hein? Donc, vous voyez que ici la dernière récapitalisation survient à la 30 e semaine là. Euh, voilà. À la 186e semaine, on fait notre dernière récap. 187e... Euh, 5e semaine autant temps pour moi. On fait notre dernière récap. Et... Vous voyez ici... Que à partir du 19 décembre 2024 vous pouvez commencer à faire vos retraits tout en lançant, après avoir lancé, euh, voilà, donc, donc ça c'est la barre pour dire, euh, ici on va lancer le dernier, euh, un dernier récap à 6400$, vous voyez un peu ce qui est merveilleux, vous avez commencé avec 400$, au bout de trois ans vous êtes au niveau de 6400$, et si vous continuez ainsi, vous allez vous retrouver à un million de dollars. Mais nous, on s'est arrêté là, sachant que chacun prend un pack en fonction des objectifs et des projets que vous avez euh, planifiés. Donc, vous voyez qu'après avoir euh, lancé le pack, la récap à 6400 dollars, euh, on lance directement la semaine d'après. Euh, non, non, non, non, non. Voilà, attendez. Voilà. Donc, en fait, les retraits, ils commencent ici. Et vous voyez que pendant qu'on fait les retraits, les récaps continuent. Hein? Donc, pourquoi Parce que les retraits, ils ont commencé ici. Comme je vous ai dit, à partir de... Vous voyez, là, si on vient un peu sur ce tableau, sur cette feuille-ci, vous avez ici un tableau récapitulatif détaillé des différents packs, des différents récaps que vous faites. Chaque... Et à quel moment il faut faire ces récaps-là. Donc... Si vous commandez ce fichier, vous avez la possibilité de le commander. Comme vous pouvez le voir, c'est une propriété intellectuelle. On s'est assis pour travailler dessus. Donc, ce n'est pas gratuit pour avoir le fichier. Par contre, on le présente gratuitement, bien entendu. Mais si vous voulez le fichier pour pouvoir suivre vos recats, vous allez simplement me contacter Inbox. Je vais vous donner les prix en limo. Et voilà, vous allez payer. Et vous allez recevoir ce fichier que vous pouvez modifier en fonction de votre date de début. Et vous pourrez savoir à quel moment... Quel jour, quelle date vous allez faire votre récapitalisation? Bon, vous pouvez le voir quand on est dans notre fichier euh, feuille de récap. Donc, euh, à partir euh, du 27 février, donc ici nous avons la dernière récap qui se fera le 21. Voilà, le 21 novembre 2024. Donc, à partir du 19 décembre 2024, on lance les retraits à 5000 dollars. Donc le premier retrait à 5 000 dollars se fait le 19 décembre, ensuite le 27, ensuite avril, mai, juin, juillet. bref, toute l'année, vous avez la possibilité donc de faire euh, un retrait de 5 000 dollars, l'équivalent de 3 millions de francs par mois, c'est pas rien, gars. Si tu es au Cameroun, tu es en Afrique, on te dit que tu gagnes 1 million, même si c'est mal le salaire du mois, c'est pas des rien. Hein? Combien de fois 3 millions donc les amis, j'espère que vous allez vous saisir de ces opportunités et de ces plans stratégiques pour pouvoir vous bâtir euh, des projets euh, à long terme. Donc voilà, c'est ce que je voulais vous présenter dans ce plan euh, Libreville de 400 dollars. Voilà, j'espère que la vidéo vous a intéressé. N'oubliez pas de laisser les commentaires, mon numéro est en description de la vidéo. Euh, donc voilà. Euh, abonnez-vous si vous me découvrez au travers de cette vidéo, likez, partagez, et on se dit à très bientôt dans une autre vidéo. Ciao, ciao